Pour séparer un solide et un liquide, on réalise une filtration ou un essorage. On place l'entonnoir au-dessus du récipient qui va recevoir la solution filtrée. On ajoute un filtre sur l'entonnoir, puis on verse la solution de manière à ne pas dépasser les deux tiers de l'entonnoir. On laisse la filtration se faire avant de rajouter plus de solution à filtrer. Le liquide filtré est appelé filtra. Le solide récupéré dans le filtre est appelé résidu. On utilisera le terme filtration lorsque le produit qui nous intéresse est le filtra et le terme essorage lorsque le produit qui nous intéresse est le résidu. Une filtration par gravité est longue et ne sèche pas correctement le produit. On lui préférera une filtration Buchner dès qu'il s'agit d'une synthèse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo est en Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.